Pouvez-vous confirmer à nouveau la mesure de la balise 0,25. Over. C'est quatre fois moins que la dernière fois Je confirme, visuellement. La sature est à moins d'un mille d'Alnitak. Ne vous aventurez pas plus loin, Orion. Je ne pense pas. Wilco, we'll Babel. Je vais reprendre le snow truck et mettre le cap vers Alnitak. Je vous contacte une fois sur place. Over and out.